1, et voilà, c'est parti, émission numéro 6, nous sommes le 2 mars 2017, et donc suite, suite à nos présences pour Ali, parce qu'il ne faut pas oublier que si on, si on fait cette émission radar hebdomadaire, c'est après la présence d'une heure pour Ali et les trois autres jeunes qui sont menacés d'être décapités depuis plusieurs années, qui ont été torturés en prison. Et s'ils sont décapités, l'ignominie ne s'arrêtera pas là. Leurs corps seront crucifiés et exposés en public jusqu'à pourrissement des chairs. Donc aujourd'hui, notre thème, comme à chaque fois, c'est les prisonniers politiques. Parce que des prisonniers politiques, il y en a de plus en plus. Et, et je dirais les formes d'oppression de l'opposant politique sont de plus en plus variés, et en France souvent elles sont judiciaires même si, même et si. quand on est pauvre, quand on est pauvre, si on peut prendre du ferme en comparaison immédiate et ce ferme en appel il se transforme en travaux d'intérêt généraux et ce qui est bizarre c'est que quand on est riche on prend du ferme on ne va pas en prison et ça se transforme pas en travaux d'intérêt généraux et là je suis très content j'ai Éric Pététin qui est sur Paris oui mais alors les travaux généraux mais on peut quand même dire moi j'ai un scoop là je dis rapidement. Les travaux généraux, c'est toujours géré par les maraîchers biologiques. Alors je dis, c'est un scoop pour radar. Les travaux généraux sont toujours générés, gérés et organisés par les maraîchers de carottes biologiques. Et là, j'ai la preuve de ce que j'avance. Dès que tu as un jardin de carottes biologiques, crac, tu dois engager des tolars enfin des gens qui ne font pas de la prison, et à la place vont planter des carottes biologiques. Ça, c'est un scoop. Et j'insiste, j'ai la preuve de ce que j'avance. Maintenant, ceux qui ne me croient pas, euh, ben, c'est pas bien, parce qu'il faut avoir la foi. Voilà. Dieu me donne la foi. <rire> je ne sais pas quels travaux d'intérêt généraux je devrais faire. J'ai déjà été condamné à des tiges, mais je ne les ai pas faits. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été en prison trois mois cet automne. Pourquoi tu les as pas fait Le temps est passé. Et tu aurais dû faire quoi Des carottes ou des, des chouilles ben, À la limite, si vraiment... Les tiges, c'est de planter, euh, de faire un jardin biologique, euh, je suis d'accord pour les faire euh, avec joie. Oui mais attends, parce que là j'ai un scoop, hein, parce que je connais une fille. C'est passionnant, parce que c'est pas une carotte, c'est comme au colco, t'as flanc Un kilomètre de carotte alignée et puis après, dans l'autre sens, il ne s'arrête pas. 8h, midi, pause, pause à 1h, et la fille que je connaissais, elle voulait conduire le camion parce qu'elle dit que c'était moins fatigant. Et lui, elle dit, c'est vrai qu'elle est rentrée dans une de chevaux avec le camion. Donc elle n'a plus le droit de conduire le camion. Mais tu sais pas quoi tu t'engages. C'est pas un jardin biologique. Les gens qui font du biologique pour le réinsérer, c'est un kilomètre de carottes. C'est une rizière. C'est la grande muraille de Chine. C'est pas le pote. C'est fantastique. Tu vas devenir trop aimable, mon cher. Je croire, mais. <rire> peut maintenant. Ah, vraiment... oh, bah, On se ah, non, On verra. Euh... <rire> je pense que c'est souvent des travaux dans les municipalités euh, à faire du Biologique. balai. Ah, sa mère, il fait des ronds gigantesques. Il fait des ronds... Des ronds qui Ça font des toujours... le, hein, la, la mère, il rêve d'un monde rond. Tout sera rond, rond et rond. Petit plat Voilà. Moi, bon. j'aime bien le, tout ce qui est en cercle. Yes, la spirale, l'infini, euh, c'est sûr. Et nos sociétés occidentales souffrent sûrement d'un excès de, de carré, de, car, de cartésianisme et de, de voir toutes les choses d'une façon trop rigide. Voilà. Mais alors toi, toi, Eric, le 30 mars, tu tu, tu es en appel par rapport au, au fait d'avoir baptisé Monsieur Jean Dionis. Euh, Jean Dionis a, a retiré sa plainte, mais le parquet continue à te poursuivre. Et tu as, tu as pris deux mois ferme en première instance. Et là, tu vas faire appel. Et, et donc, tu espères que ce ferme ne va pas être maintenu. Et, mais tu vas être à nouveau condamné à des à des, à des tiges, ou euh, on, on va euh, avoir une certaine clémence quand même pour euh, les militants Qu'est-ce que tu en penses Il faut parler un peu plus fort parce qu'il y, y a une ambiance dans le bas Il faut savoir que ce, cet arrosage de Jean Dionis, le maire d'Agen, s'inscrit dans, dans une lutte qui avait déjà deux ans contre son projet de faire un, un énorme technopole sur 200 hectares de terres agricoles au sud-ouest d'Agen, une technopole qui est prévue, hélas, à côté de la future gare le TGV euh, du sud-ouest, ah oui, super biologique, quoi, effectivement, qui devrait, euh, si on laisse faire ce, ce système économique actuel qu'approuve qu à la fois euh, toute, la, toute la gauche et toute la droite, et le centre aussi, euh, l'extrême droite aussi, je crois, euh, bien sûr. Donc toujours pour ce développement économique et ce, ce culte de la vitesse, avec des lignes, ça coûte des milliards, 8 milliards pour les 300 km entre Tours et, et Bordeaux. 8, 8 milliards pour les 300 km entre Tours et Bordeaux. Et est-ce est que tu sais qu'au niveau de, au niveau de, de, de ce qui est l'aérodynamisme, dans l'atmosphère, quand tu déplaces un mobile deux fois plus vite, il faut quatre fois plus d'énergie. Et donc est-ce que... La vitesse, elle n'est pas anti-écologiste. À 100%, bien sûr, ça, c'est clair. Mais les trains de On est malade de la vitesse, et ça fait déjà, depuis la Seconde Guerre mondiale, même depuis le début du XXe siècle, et l'apparition de, des sinistres automobiles, de ces engins à qui ont causé déjà des, des centaines de millions de, de morts, rien que sur les accidents de la route. et pendant les guerres, bien sûr, encore plus. Je, Donc, crois euh... je crois qu'ils vont mettre des casques bleus le départ. Parce que maintenant, quand il y aura des, des, des, des départs au mois de juillet mois d'août, ils ont prévu de mettre des casques bleus. Donc, c'est des gens qui sépareront les voitures. C'est-à-dire, il y aura les voitures d'un côté et les voitures de l'autre côté. Et comme ça, elles ne se rendent pas l'une dans les autres. C'est hyper intéressant comme concept. Et je crois que Jadot, c'est ça qu'il veut. Il pense qu'il faut mettre des casques bleus de voitures. Alors, il n'a pas encore cette idée, Jadot, parce qu'il est toujours en retard d'un train. Mais moi, je le connais personnellement, je n'ai pas honte de le dire. Et c'est un peu moi qui, qui fais sa campagne. Et là, je lui ai suggéré de lancer des con, concepts des, des casques peu des voitures. Parce qu'il faut absolument séparer les voitures. Parce que quand tu mets des voitures dans un lieu clos, elles, elles deviennent agressives. Tu vois, alors il faudrait imaginer un dispositif où les voitures soient séparées par euh, je ne sais pas quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Peut-être par des routes. Alors, les, les, le rond-point, c'est vrai qu'en Bretagne, il y, a, il y a deux choses. Il y a des chapeaux ronds, des bretons, mais il y a des ronds-points. C'est-à-dire, le rond-point pousse comme la marguerite au printemps en Bretagne. Et moi, je me posais la question c'est-à-dire, tous ces gens qui sont épris d'écologie, pourquoi est-ce qu'ils laissent faire la disparition des trains de nuit cest actuellement, on fait disparaître les trains de nuit. Ah, parce que les gens étaient des enfants. Parce que les gens étaient des enfants et ça, ça, ça, ça augmentait la surpopulation, et ça augmentait les machistes. Parce qu'un enfant conçu dans un train de nuit, ça fait un macho. J'en suis certain, j'ai la preuve, j'ai pas besoin de faire d'études de pédopsychiatrie et tout le bordel. Un enfant dans un train de nuit, c'est pas possible. Parce qu'après, il y a les enfants, après il y a les chats, et c'est plus un train, c'est l'arrière-train. Voilà. Mais, mais est-ce que tu ne regrettes pas quand même l'arrivée dans l'ancienne gare d'Avignon avec le train les vitres qui se baissent, les marchands de sandwich, ah, est-ce euh, est est qu'il n'y a pas, dans le fait de traverser la France en 12-15 heures, quelque chose que ne connaîtront plus les générations à venir, et qu'il faudrait qu'elles connaissent, est-ce qu'il ne faudrait pas, en fin de compte, rendre autant le temps et, effectivement, euh, changer de mode de vue, oublier les trains à grande vitesse, ah, et redévelopper des, des réseaux lents C'est-à-dire, le train, le, le TGV, c'est très bien. Moi, j'étais candidat sur le front gauche, je peux, peux l'avouer, hein, dans le 15e. Et le pire, c'est que c'est même pas un baratin, C'est Rachel qui m'a dit. Bon, on pas laisser tomber. pas parler de Rachel, sans Mais bref, j'ai vraiment été candidat du front au 15e. Et je leur ai dit, mon programme dans le 15e, comme il y a la gare TGV on Panace, le TGV, c'est très bien, mais il ne roule plus. C'est-à-dire, il reste arrêté. Là où il est, il ne roule plus jamais. Et ça devient un lieu de vie. On peut dormir, manger, tu vois, est mais l'erreur ne vaut pas contre le TGV. C'est un progrès. Le problème, c'est qu'il ne pas qu'il roule. D voilà, c'est ça la grave erreur. Il faut faire des trucs. Qui vont vite, mais ils ne roulent pas. Parce que comme ça, les gens, ils prennent le TGV. Alors, c'est quand même mieux pour quelqu'un, au lieu d'être en prison, ou de faire des TGV, à la, des ITG, je ne sais pas quoi, travailleur général, à la con, avec des maraîchers biologiques, et eh ben il prend le train. C'est mieux. Pour le mec qui n'a pas un rond, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ben, Je prends le TGV. Mais c'est ça qui, qui est bien. Il n'y a, a pas besoin de le déplacer, en plus. Il reste immobile et c'est très bien. Alors, pour la petite anecdote, les gens du front de gauche, ils m'ont dit que c'était trop compliqué pour les gens, ils ne comprendraient pas. D'accord. Mais du tout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le mettre sur le tract et j'ai dit que je ne chanterais pas la Marseillaise, et là, ils sont battus. Mais, mais pas mais, avec moi, ils sont battus entre mais eux. Mais est-ce que tu crois voilà. que c'est parce que les gens ne savent pas Parce que y a, y a, les gens ne savent pas beaucoup de choses. Par exemple, à la SNCF, les gens ne savent pas que la SNCF n'a pas le droit de produire son courant de traction. Oui. C'est-à-dire antérieurement, quand les machines étaient à vapeur, ben, le cheminot mettait le charbon dans la chaudière et il faisait rouler sa machine. Donc il, le, la SNCF produisait, était en relation avec les producteurs de charbon, mais la machine marchait avec une énergie qui était manipulée par le cheminot. Quand on a voulu développer dans les années 70 le programme électronucléaire, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces mégawatts Parce que le but, c'était de fabriquer des bombes, d'avoir du plutonium, mais ce n'était pas d'avoir des mégawatts et des mégawatts. Et donc, on s'est dit, il faut que les Français bouffent du mégawatt. Comment est-ce qu'on va leur faire bouffer du mégawatt Eh bien, on va électrifier tous les trains. Et pour électrifier tous les trains, on a créé une loi, donc nos députés, soi-disant, qui nous représentent, où il y a le Mélenchon qui n'arrête pas de... Nous, nous mettre trois couches sur les députés, la France, le truc, le machin, ce nationaliste de merde, des populistes. Pourquoi est-ce qu'ils proposent pas de rendre le droit à la SNCF de produire son courant de traction Parce qu'on pourrait obliger la SNCF de manière législative à produire des énergies alternatives, à mettre des panneaux solaires le long des voies, oui, oui. à cultiver Mais des oui. plantes qui, qui pourraient mettre en biomasse pour avoir des trains qui vrai, roulent au biogaz. des prisonniers qui les feraient tourner. Et Oui, en fait, ça, exactement. Je, je, je pense que, oui. que le train. Il pourrait laisser le sein, faire, faire, faire dérouler un plus décor. Oui. C'est-à-dire le train ne bouge pas, oui. tout le monde à 400 à l'heure, bouge sur des écrans, la plage, la tour Eiffel, la Palestine, je ne sais pas quoi, et puis ça défile, ça défile, ça défile Mais tu les vois. gens, ils vont plus vite que le train Eh bien oui, ben justement, ils resteraient sur place, mais ça défilerait Donc les gens qui sont conscients, ils restent, sont bouger dans un train, par exemple, oui. comme tu le disais, c'était superbe, tu vois, et les gens qui sont en train de marcher, tu vois, ben, on croirait que c'est le train qui bouge, plutôt ah ben oui. Oui, bah c'est vrai. Voilà, il faut pas. Bah, parce que moi, j'aimerais bien m'installer, c'est vrai, dans, dans un train comme dans le temps. Hein, je l'ai vécu. Ouais. J'étais à Saint-Etienne, tout ça. L'Orient Express ouais. Non. L'Orient Express C'était tout en bois. Même le métro, il était tout en bois, ici, ouais. dans le marais. Ouais. Et puis, une dame, elle, elle prenait le ticket, tu sais, elle point de vue, Quand quelqu'un n'avait pas d'argent, elle dit Allez, vas-y, tu passes. Tu vas faire tes devoirs et tout. C'était mes frères. C'est vrai. Mais aussi, mais la voie de ceinture, il y a beaucoup d'infrastructures SNCF qui sont oui. laissées euh... à volo, et, et elles pourraient être utilisées. 15e, et, et, il y a beaucoup de gens aussi qui ignorent que par rapport au métro, il était prévu au départ qu'il y aurait des rames qui rouleraient la nuit, pour apporter les marchandises en Paris, donc éviter tous les camions. Donc on aurait dû mettre des ascenseurs, et la nuit, on aura amené les camions, donc euh, les camions de vêtements, pour les quartiers on vend des vêtements, euh, l'alimentation, et donc on aurait évité les embouteillages en, en journée, il y aura, il y a un, des gisements énormes d'emplois. Et la réalité, c'est qu'on ne parle pas d'écologie, on parle d'écologie politique, et donc il faut faire la différence entre... Le discours et le fait. Le fait, moi, j'ai Eric Pététain à côté de moi. Qu'est-ce qu'il a fait récemment, Eric? Eric il a travaillé pour l'intérêt général. Ça fait 40 ans qu'il travaille pour l'intérêt général. 40 ans où il travaille bénévolement. Et récemment, sur une ZAD, eh bien, il a préparé la terre. Parce qu'on est, on est au début du printemps. Et donc, les petites graines, hein, on ne va pas s'en occuper fin avril, début mai. C'est maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce que tu as fait pour l'intérêt général Ça fait plusieurs années... De longues années en fin de compte, que je vis euh, comme ça sur les, les ZAD, les zones à défendre, les zones euh, d'anarchie euh, délicieuse, les zones d'autonomie euh, déterminée, les zones euh, d'amour euh, divin pour euh, le chrétien que je suis, et pour les autres croyants et pour les athées aussi qui, qui aiment la vie. Ils sont nombreux. Donc, euh, parmi les nombreuses ZAD sur lesquelles j'ai vécu, euh, en dehors de, des plus célèbres comme Notre-Dame-des-Landes et Sivens, il y a euh, une petite zade au nord de Tarbes, donc près des, des Pyrénées, euh, dont je suis amoureux. Et même s'il y a de vilaines euh, usines, euh, donc, euh, dont une énorme usine réfrigé réfrigéra réfrigérante, je pense, enfin, qui fait un bruit toute la nuit, euh, à part ça, et, et, et l'agriculture euh, intensive, euh, maïs énormément, qui nous entoure, c'est quand même un petit bout de terre, quelques hectares, que l'on squatte et que l'on occupe et que l'on défend depuis un an et demi maintenant, à la demande des habitants locaux de Bordère, Bordère sur les Chaises, que ma fille a rebaptisé Bordel sur les Fauteuils, bien sûr. Donc c'est la ZAD de Bordère La ZAD de Bordère sur les Chaises, une petite commune qui touche le nord de Tarbes. Donc on lutte contre une, une énorme usine de retraitement, soi-disant biologique écologique, des déchets. Un truc énorme. Une usine de métallisation à, à, à 60, je crois qu'il y a ça, ouais. entre autres, puisque c'est une usine de plus de 60 millions euh, qui serait construite par Vinci et administrée par Veolia. Combien d'hectares sont impactés à Bordère 5 ou 6 hectares. Je crois. 5 ou 6 hectares mmh. Bon, c'est pas magnifique, euh, puisque comme je l'ai dit, c'est entouré de maïs et d'usines et, et c'est également à côté de la déchetterie euh, de, de Bordère. Et, mais euh, c'est un petit bout de terre, et puis c'est encore un projet euh, délirant de notre société qui, qui continue euh, la folie de la surproduction et de la surconsommation, qui euh, donc étouffe euh, sous ses déchets, comme euh, le vieux chef euh, indien euh, Seattle ou d'autres indiens comme lui l'avaient prévu dès la fin du 19e siècle, où ils avaient annoncé que l'homme blanc, à force de contaminer son lit, se retrouverait un jour étouffé dans ses propres détritus. Le nucléaire, c'est le pire et on a commencé à, à souiller quasiment, euh, presque pour toujours, euh, des espaces entiers de la Terre, à Fukushima, à Tchernobyl et plus insidieusement dans le corps de très très nombreuses personnes irradiées. Humains et animaux. Et, donc, donc... et justement, tu as fait le dernier jeune de Taverny. Donc, tout, tous les ans, la France elle dépense, elle dépense plusieurs milliards d'euros dans des armes thermonucléaires. Il faut savoir que ces armes thermonucléaires, euh, si tu ne les entretiens pas au bout d'assez peu de temps, de mois, d'une année, d'un semestre, eh bien, il faut les reconditionner. Euh, se pose le problème aussi des aciers et des, et des métaux qui sont utilisés dans ces armes, qui fait qu'elles subissent des rayonnements neutroniques, qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, on est aussi obligé de les reconditionner, de les transformer, et donc on les « améliore », ce qui est en contradiction avec le TNP qui a été signé par la France. Donc ces plusieurs milliards d'euros tous les ans sont un immense gaspillage pour, en fin de compte, entretenir quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que Et qui qu ne protègent en rien. Alors pourquoi je dis qu'ils ne protègent en rien C'est que le pays le plus doté au niveau des armes thermonucléaires, qui sont les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la, la Fédération des États-Unis d'Amérique, eh bien, ils ont été, le 11 septembre, ils ont quand même eu deux tours qui sont tombés. il y a eu des milliers de morts, et pourtant, ils possèdent le plus grand arsenal thermonucléaire de la, de, de la Terre. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps euh, de, de, de sortir de. de de, de, de la comédie criminelle actuelle surtout que récemment j'ai vu que le candidat Poutou on lui a volé son temps de parole en se moquant de lui à la télévision et moi je demande à monsieur Poutou monsieur Poutou vous nous écoutez là vous écoutez Radar oui, peut-être peut en direct, peut-être en différé je vous demande de faire acte de non-candidature à cette bouffonnerie parce que je ne tolère pas que l'on ridiculise les seuls candidats qui oseraient parler de décroissance et qui disent que, de toute manière, le, le, le monde doit changer en produisant moins, en consommant moins, en travaillant moins. Il n'a pas dit qu'il fallait produire moins et consommer moins, si, c'est autre chose ça. La, la, la Ligue communiste je les connais depuis longtemps. La clique à Krivine ils n'ont jamais dit qu'il fallait pas travailler. tu Autre, t'as raison mais je crois qu'ils ont changé, là, ils sont en train ouais, de changer. Alors là c'est pas dans le programme Trotsky. La quatrième internationale. là, là si c'est le cas il faut qu'ils créent comme je leur dit la cinquième internationale. point 2. Oui. Non mais non parce que le programme Trotsky franchement je le connais alors il a Trotsky il a jamais dit qu'il fallait pas travailler qu'il fallait pas manger qu'il fallait pas oui. produire alors là puis là en on en produit des tonnes et puis, oui. et puis bah, et dans oui. ce cas là ils sont plus trotskistes dans ce cas là ils s'appellent je sais pas quoi grouchistes ou ce qu'ils veulent mais mais si tu veux, Poutou, Ou non, Poutiste, mais Poutiniste, <rire> mais Poutou, il n'a jamais dit qu'il fallait décroître. Tu as vu ça, toi bah Moi, je l'appelle à décroître, parce que moi, je pense que quand quand on se fait euh, euh, insulter et quand on se fait ouais, mépriser par euh, la société de la croissance, non, c'est très important. C'est-à-dire que ça moi. Fait des clics, ça non, fait des non, des clics. moi, je vais t'expliquer. Il si, faut que les gens comprennent que Macron et Mélenchon leur parenté, c'est la défense de la croissance. Oui, C'est-à-dire que... Euh, pour... aussi, Alors, justement, si Poutou reste candidat, ça veut dire que lui aussi est un candidat ah, croissantiste, oui. donc on se détournera de lui. Ah, oui. S'il veut, veut continuer à être dans le réel, il faut justement qu'il fasse acte de non-candidature. Parce que notre ami Eric Pétain est non-candidat à ces déchéances pestilentielles. Par contre, il sera candidat décroissant pour les législatives. Alors, est-ce que tu peux nous parler, de, justement, de, de, de, du fait que tu... Est-ce que, que, que tu, moins de que possible, que si tu veux croissants. te déterminer en tant que candidat des croissants aux prochaines législatives en Je vais faire pas que... pas une petite interruption parce que je vois là en direct qu'on a 4 euh, ah. partages d'eau, Résistance, que... Permaculture, Francophone, en Et puis, direct. Bien. on leur dit mais euh, ça nous fait plaisir. Mais, mais, oui, merci. mais justement, merci mais si tu es candidat des croissants au point de législatif, le but c'est de faire le moins de voix possible. Donc, c'est donc, ça qui est hyper intéressant. Oui. Parce que moi, je pensais je voulais être candidat à nuit debout et dire que je ne ferais rien. C'est-à-dire, si, si j'étais candidat, message, je ne dis rien. Je, je suis toujours <rire> assis. Je ne dis rien. Je n'ai pas de position. Je vais refaire conférence de presse. Je ne dis rien. Et je ne fais rien. <rire> Parce que le, le, le rien, c'est le début. Est-ce que le rien n'est pas le début de la décroissance c'est une bien question bien de sûr, sens. Le, le rien... Mais je ne sais pas si le rien, c'est le début de la décroissance. Alors, je vais expliquer, moi, pas... moi, moi, pas... moi, pour moi, Pierre Dac, il est, Pierre Dac, il est... Il est... Il est un peu comme François Partant. cest qu'il faut écouter Pierre Dac. Pierre Dac, c'est un grand philosophe français. Fait, ouais. et il a dit il vaut mieux être Bon à rien que mauvais à tout. Et donc, effectivement, effectivement, moi je pense que ne rien faire est toujours mieux que, que faire mal. Et, et, et donc, aujourd'hui, effectivement, pour vivre mieux, il faut travailler moins. Bravo. La réalité, c'est que les grands camps de vacances obligatoires, parce qu'il y a un candidat comme Macron qui mais, veut faire le travail obligatoire, mais, ils étaient surmontés mais, quand même de la devise, mais, mais, le travail rend libre. Oui, mais donne la parole à Eric pour... Oui, explique de sa candidature, son parce que message. Est hyper ce message. Et parle fort... Silence <coughs> que... je... au, au, au point où on est... <rire> dans la mesure où on sait tous maintenant que c'est la religion de, de l'économie, le capitalisme productiviste et marchand, et même quelques, même s'il a été collectif chez les communistes autrefois, il, était, il avait toujours ça, et dans la mesure où on sait que c'est ça qui va détruire, qui est en train de détruire notre planète, notre mer-la-terre, il y a une philosophie déjà qui a quelques années, qui est en fin de compte la philosophie de l'écologie intégrale, qui, est, euh, qui propose une, un ralentissement et une décroissance euh, totale de, de, notre, de notre modèle de, de vie. Oui. Donc il un abandon, euh, qui exige un abandon de plein de mauvaises habitudes, euh, dont la plus terrible, euh, et la plus addictive est euh, la voiture, et au niveau euh, militaire, les, les, les armes en fin de compte, ces engins de destruction euh, que toutes euh, les nations entretiennent, euh, comme s'ils produisent, produisent euh, au détriment euh, de la planète et des peuples, et nous font peur, en fin de compte, euh, en laissant menacer, en laissant faire, faire croire à une possible, possible, possible affrontement nucléaire. Mais, mais, mais si on ne se réveille pas et si on n'exige pas euh, un désarmement euh, et un abandon de la force nucléaire, euh, et de la force économique également, puisque c'est par l'économie. Oui, mais il faut être le plus nombreux dans la décroissance, c'est ça le problème est-ce que est pas, est ce n'est pas incompatible d'être pour la décroissance, être le plus nombreux possible dans la décroissance Mais Je ne sais le, pas le, comment, comment réjouir cette contradiction. Le but, ce n'est pas d'être nombreux. Le but des riches, je crois, c'est de faire passer un message. C'est-à-dire que l'essentiel pour un décroissant, ce n'est pas de fonder un parti, parce qu'actuellement, il y a des objecteurs de croissance qui sont en train de, de rentrer dans le sillon de la croissance, justement, par leur système d'organisation. Et, et voilà. Et donc, et donc, ils vont devenir les croissants au beurre de la décroissance. Et, et nous, nous, on préférerait rester peut-être les panches chocolat euh, d'une véritable décroissance. C'est-à-dire, <c divorce> l'idée, de... moi, je veux... En fin de compte, s'il y a un non-parti, c'est le non-parti des fainéants, parce qu'il faut rétablir établir la fainéantie en que tant qu'une qu que... qualité et hum. qu une vertu. Parce que je me demande, je me demande copie, si, si ce n'est pas l'avenir, c'est ce qui n'est pas visible. pensais. Donc, la décroissance, ça consisterait à ne pas exister du tout, et que personne ne sache qu'on existe. Parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas que tu existes, et que les autres ne savent pas que tu existes, c'est l'histoire de la cave. Tu comprends Quand tu es dans la cave, personne ne sait que tu es dans la cave. Mais le travail que tu peux faire un travail dans la cave, c'est extraordinaire. Par exemple, tu es dans la cave, crac Plus de compteur d'électricité. Tu coupes l'électricité, tu coupes l'eau, voire tu peux même creuser des tunnels. Dans la bande de Gaza, vlant, les tunnels, ils arrivent pile chez IKEA dans, la, dans, la, dans le truc israélien. Et chez IKEA, on achète des abris anti-atomiques, et dans notre machin, on achète des ramps de lancement. Régale, et alors, la si, si, si, <rire> c'est passionnant. Alors, la décroissance, à mon avis, c'est de, se... de rester invisible. Parce que ce qui n'est pas visible, forcément, va apparaître. Les milliers de rats qui sont, sont dans les caves, des millions, les cafards, tout ça. Alors, ce qu'il faut, c'est être invisible. Et là, on est dans une position de décroissance. Donc, il faut faire, à mon avis, un acte décroissant qu'on ne voit pas. Et parce qu'on ne verra pas, à ce moment-là, le monde va basculer dans la décroissance. Moi, c'est ça que c'est ça que je crois, tu vois. Mais je ne sais pas si c'est pas... Mais tu crois à ça ou tu dis ouais, que tu... maintenant j'y crois. Non, mais c'est pas... un jeu de mots. Tu, si, tu, y tu y crois ou tu y décrois oui. Non, j'y crois, ah. crois vraiment. Non, non, j'y crois vraiment. <rire> j'y crois vraiment. Je crois... Taquiné, mon chéri. Voilà, je crois qu'il faut croire en dehors du croire. Ah oui. Tu vois, parce que on peut surcroire sur aussi. Voilà, parce que si tu es dans un machin où tu crois, oui. bah ça va croître. Et tu portes ta croix quand tu crois Voilà, et si ça croit, et ben bah c'est fini <rire> C'est la croix de bois, croix de fer, croix de feu, tu vois, c'est fini non, non, pas un enfer, mon hein, chéri. Voilà. Enfer. Non, croix de fer, c'est pas pareil. Je <rire> vais laisser un peu la parole à la main d'Asna, parce que j'ai vu que ouais. la main d'Asna s'exprime. Oui, mais bah, alors il y a que la main qui s'exprime. Oui, donc euh, là, là c'est par rapport aux ZAD, oui. hein. Défendons nos ZAD partout, soyons la ZAD partout. Et donc là, sur ma main, hein, c'est la main qui parle. Et donc il y a marqué, Zad Uni jamais sera... C'est pas vaincu, c'est 26. Jamais euh, c <rire> Excellent. On a, on a là le... la princesse la... du désert à parler. Et on, on a oh. la, marche pour, euh, la marche pour la justice et la dignité. Est-ce que tu veux nous en parler, euh, Claude la oh, Oui, c'est ah, Est-ce que la justice est compatible oui. C'est quoi cette marche là le 19 mars Ah oui, oui oui. Ah, c'est la, la nation. Ah oui, c'est un gros truc ça. Le... C'est la nation, 14h, le 19 mars ah, 2017. Oui, voilà. Donc c'est une marche. Euh, c'est un peu un rappel à la marche 83, à la marche des 30 ans, 30 ans, en 2003. Donc ça a fait non 2013. Ça a fait euh, 30 ans, 30 ans déjà, par rapport à la marche 83. Et donc, euh, la marche 83, c'était, bon, voilà, euh, bah, c'est un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est euh, par rapport, euh, voilà, il y avait dans des, des cités, à Villeurbanne et à, à Vaux-en-Velin, oui, bon, de toute façon, un truc là, cette marche-là qu'ils ont démarré en 1983, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, bon, on n'a rien gagné, enfin, voici, si, ils ont un truc là. Par rapport aux émigrés de l'époque, euh, ils ont gagné bah, la carte de séjour, mais bon, ça ne change rien. Voilà, parce que bon, on a un état qui agit au faciès, et voilà des choix au faciès, voilà quoi. Donc c'est un peu atmosphère, atmosphère quoi. Euh, oui, donc voilà, donc c'est la marche de la dignité, c'est un peu pour dénoncer les violences policières, les viols de police. Voilà. Donc euh, bon, voilà quoi. Donc euh, on et va marcher ici, pour la dignité, vélo, pour dénoncer, ben voilà quoi, quoi l'immoral de, voilà, de, voilà, de, de ça la, la marche biologique et puis voilà. Voilà. voilà. Et puis voilà. Et moi je dirais, avant ta liberté, ben, il faudrait que ça soit d'abord <rire> ma dignité. <rire> Merci Asna. Merci Asna. Merci, Asna. Merci, Asna. Moi, moi je pense, que tu, tu as parlé des, des, des, des, des violences, de la dignité et de la corruption. Moi, sur la corruption, j'ai quelque chose à dire. Parce que je trouve assez extraordinaire ce mouvement anticorruption qui fait l'impasse totale sur la corruption légale, c'est-à-dire le lobbying, au sein du Reich de l'Union européenne. C'est-à-dire il y, y a des... des ouais, ils ont carrément des locaux. Les, les lobbyistes ont pignon sur rue au niveau de l'Union européenne, et il s'agit de corruption légale, et c'est celle-là qu'il faut combattre. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui courent après le financement de la première et de la deuxième fraction du financement public, à travers les élections législatives. Eh bien, cette loi de 1990 sur le financement des partis politiques, elle a été mise en place par les élus, pour justement lutter contre les affaires de corruption qui pleuvent en 2017, 90-2017. Il me semble bien, si je ne suis pas idiot, que ça va faire plus d'un quart de siècle que ces gens-là nous en papahoutent. Et ils continuent quand même à nous prendre de l'argent public, ce qui fait que vous, Français qui payez des impôts, vous financez ah le Front vais... National. Ah, vous si vous vais... financez le Front National. Ah, vais... et, et donc, et c'est donc, ignoble. Aujourd'hui, la véritable corruption, elle est légale. Oui, mais... Et donc, est-ce qu'il ne faut pas mais non. faire comprendre aux gens enfin, mais que si. le problème non. est dans la légalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des choses sont légales, qui sont illégitimes, alors qu'elles ont été votées légalement. Pourquoi Parce que les processus qui élisent les élus ne tiennent pas compte du vote blanc. Et donc, l'électoralisme sans vote blanc n'est pas la démocratie. Bon, il faut laisser parler là. Donc, alors, ben, ben, on n'arrête pas de nous rabâcher que c'est la crise, mais bon, moi, c'est pas la crise, hein. c'est le casse, le casse du siècle. Je dirais le oui, plus le casse, grand hold-up jamais vu. Mmh. Et, et, et, et on continue à se laisser faire. Mais bon, c'est le casse. Juste pour dire que par rapport à la corruption et au mouvement, euh, corruption contre les élus, euh, je vais à beaucoup de manifs, je n'irai pas à celle-ci. Parce que si c'était des manifs contre la corruption, contre la corruption du système, mmh. Ben, Pourquoi corruption contre les élus oui, Ça voudrait exactement. dire alors que je considère qu'il y a des élus propres, que je considère que cette démocratie est une, démo... une bonne démocratie, qu'effectivement elle va élire, pouvoir élire des, des, des hommes intègres, etc., mais, et des femmes. Mais c'est totalement ça. faux. Puisque nous ne sommes pas. pas en démocratie, euh, ce pas... je ne vais pas aller dans des manifs contre la corruption des élus. Pourquoi je vais montrer, vous savez, quand on regarde dans un étang, on regarde la branche dans l'étang, là, comme ça, on ne voit pas l'arbre en haut. Euh, je veux dire, euh, euh, c'est le système qui est corrompu, mais il est corrompu par essence. Donc avant de s'attaquer à ça, on dit la corruption. Si on a peur de dire la corruption du système, au moins les corruptions. Sinon, Exactement. si on n'a pas peur, on dit la corruption du système et que le capitalisme est un système corrompu par essence, donc contre le capitalisme. Sinon, on, je vais pas dans ces manifs oui. Les camarades sont d'accord. J'en oui. euh, ah, rajoute, le, le pouvoir, quel qu'il soit, génère forcément la corruption. Donc il ne peut pas y avoir de, de pouvoir, c'est comme la guerre. Les crétins, les crétins humanitaires, genre Croix-Rouge et tout ça, qui veulent, qui veulent une guerre où les humanistes, les Bernard Kouchner, je ne sais pas quoi, une qui, qui parlent de guerre propre, c'est crétin. La guerre, la guerre c'est forcément sale. Donc, mais ça n'a rien à voir avec les religions. Ah, ben bah, si, si. Ah, avec mais je ne parle pas de la religion, je parle de mais Moi, je ne vais pas parler de chrétien, là. Non, il Je ne vais pas, pas, pas parler de chrétien, de Kouchner. De Kouchner. des bouquins émissaires. Mais pas parlé voilà, de C'est pour un truc, là. C'est pour euh, se voiler la face. Mais, mais voilà, on non. est conscient que c'est la, la, la, oui. la finance non. et le capitalisme, point barre. Ah, oui. Non, mais attends, il oui. n'y a pas que le oui, finance et capital... bon, le capitalisme. Parce qu'il y a des structures qui ne défendent pas le, la finance et le capitalisme qui sont quand même corrompues. Je peux citer des noms. Bon, on les connaît tous. Euh, par exemple, je de sais, sais qu'à Nuit debout, moi je reconnais, j'ai volé un crayon. Bon, ça c'est clair. Et j'ai estimé, je m'en suis vanté. Ah, bah si, justement, je m'en suis vanté. J'ai dit, je vole ce crayon parce que je n'ai pas de compte, je n'ai pas accès au compte précisément. Bon, alors ils m'ont dit qu'ils s'en foutaient. Et j'ai aussi volé un, un crayon. Il y avait l'intermittent du spectacle qui occupait le théâtre de je ne sais pas quoi à Bidon, là. Et c'est pareil, là, j'ai volé deux crayons. Il y a la place Alors tout, tout le pouvais, monde m'a dit qu'ils s'en foutait, alors que j'avais dit, dit la dernière fois. <rire> tu as appris, tu Alors que j'ai dit la dernière fois, tu t'en souviens à SMA, que j'étais violemment opposé à filer des crayons aux enfants. Bon, en plus. Donc déjà, je, je, c'est pour ça que je suis corrompu de moi-même. C'est-à-dire, j'ai une structure qui s'en prend au crayon, pour des raisons politiques extrêmement claires et précises que je peux développer, et en fait, je vois des crayons. Donc, c'est pour dire que toute structure génère sa corruption. Et donc, qu'il faut abattre la structure. Le jour où il n'y aura plus de structure, il n'y aura plus de corruption. D'où l'intérêt des ZAD et des ZADOC. Le, le, le pouvoir est intrinsèquement corrupteur, voilà. c'est pour ça qu'on dit le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Voilà. Donc c'est le pouvoir, et il la y a pile, et la, pile la corruption, c'est le, le pouvoir. Sincère. Et donc il faut bien avoir ce rejet du pouvoir. Mm. Et, et c'est la réalité, la la... La non. Finance, les larmes. la violence surtout, c'est la c'est les... Mais bah pas, pas que la finance. finance Mais si, mais, mais pas quand on la parle de la de, de, de, comment dire, je de connais de, corruption, c'est une des, histoire d'argent. Non, je connais des gens qui, qui, qui, qui cultivent des poireaux biologiques, bénévolement sans mec à réinsérer des prisonniers, tout et tout le bordel, et je sais, parce que je l'ai vécu, dans les poireaux, il y en a dix, il y en a un qui est piqué. Mais hein Alors, et... Autre chose. Et puis, ben donc ils corrompent non, le travail des autres. Sur la corruption, voilà. parce que la corruption souvent est liée au népotisme. Là oui, on a entendu voilà. parler de l'affaire Fillon ah, qui file à sa femme, qui file à ses enfants. Moi j'avais conçu il y a pas mal d'années le tirage au sort pour essayer de réduire le népotisme au niveau, au, au niveau des institutions. Ça a été repris par un certain Etienne Chouard qui travaille pour l'extrême droite française, peu, peu importe. L'idée est mauvaise, pourquoi Parce que j'ai fait une analyse historique et le tirage au sort, historiquement, au-delà de la Grèce antique, où les femmes n'avaient pas le droit de, de, de toute manière d'être représentées, donc ce n'était pas du tout la démocratie, le tirage au sort n'a jamais défendu la démocratie. Le tirage au sort a été utilisé dans des congrégations religieuses où les gens n'avaient pas le droit de se reproduire vu que c'était abstinence, donc il ne pouvait, pouvait pas y avoir de transmission du pouvoir, euh, je dirais, de manière dynastique. Donc quand un père supérieur mourait, pour éviter que les biens de l'abbaye soient séparés dans des factions, on tirait au sort le prochain père supérieur. Et donc le tirage au sort a permis de maintenir des structures hiérarchiques. Et l'argent et la hiérarchie sont très liés. Voilà. Et bien justement, et là ça veut dire que je pense que Asma a raison, c'est la finance qui a le pouvoir. Et qu'effectivement, le citoyennisme, partir sur « on va faire le tirage au sort », ça ne suffit pas. On peut faire toutes les discussions sur « on va faire... » Des élus qui gagnent 2000 euros et puis on va les choisir directement pour une mission. On peut en discuter pendant des heures. Dans ce système capitaliste, il n'attend pas ça. Il n'attend pas la sixième République, la 7 République. Tant qu'il y a ce système financier, ce système capitaliste et industriel, euh, il n'y aura pas de démocratie et il n'en aura nulle part dans le monde puisqu'en plus c'est un système mondial et en plus on peut pas le détruire en se soulevant dans un seul pays on est obligé de se soulever mondialement contre ce système autant dire c'est pas demain on peut toujours espérer alors autant dire c'est pas demain si parce que regarde Eric qui se soulève Ouais. il est soulevé tous les jours ouais. <rire> on, pourra, on pourra même dire que chez Eric c'est l'élévation permanente c'est le, le seul homme que j'ai voulu éviter j'ai essayé de l'éviter mais il évite encore oh, Moi, et, et, et, et, et donc non mais c'est vrai c'est à dire qu'il essaye d'éviter donc moi ce que je trouve scandaleux c'est à dire que par exemple si on trouvait Mélenchon ayant bu un, un verre de un gros ver, un verre de gros rouge mettons par exemple de, de la cuvée la rebelle bon il titube euh, on l'arrête pour ivresse sur la voie publique. Euh, est-ce qu'on va le condamner à du ferme Et est-ce qu'on va transformer son ferme en travaux d'intérêt ah général non, non, non. non Alors par contre, Eric Pététain, il fume son petit pétard tranquille, sans faire chier personne. On l'arrête. On lui vole son petit pétard. C'est-à-dire on lui vole sa cuvée la rebelle. Hein. Les gens lui prennent. Hein. On te l'a rendu ton nerf. Bah, ah, T'as porté, porté plainte pour vol bah, je... <rire> non, parce que... non. Non, mais euh, moralement, oui. Moralement oui, mais, mais Mélenchon, c'est formidable, moi je l'ai entendu, il a dit oui, euh, il va falloir euh, légaliser le cannabis, mais bah, attention, moi je, je ne fume pas d'air, je ne fume pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait ce mépris de classe vis-à-vis -vis de la personne qui fume du cannabis, c'est-à-dire que, comme quoi il y avait une bonne drogue, le pinard, le gros rouge, et qu'il y avait une espèce de sale drogue qui doit te mener à des idées genre l'anarchisme et des trucs comme ça. Pour les émeutes, je, le dis, mais je déteste le mot émeute, parce que émeute, c'est comme si les gens étaient meute. comme, euh, je sais pas, ils, étaient, ils, dev, voilà, ils devenaient fous. Et encore, une meute, c'est pas sympa pour euh, les... Je veux dire, voilà, euh, parce qu'ils savent aussi, une meute, c'est exactement ce qu'elle fait, elle est très... Euh, euh, voilà. Voilà, donc une émeute, c'est comme s'il n'y avait aucune idée politique et autre derrière. Donc déjà, j'aime pas du tout, c'est péjoratif. Ouais, mais c'est pareil, genre, euh, il comprend les émeutes, mais il n'est pas pour les émeutes. Mais en même temps, il n'est pas pour la casse, mais il comprend que machin... Ce gars, c'est mélangeons tout, quoi. Mélangeons tout euh... <rire> il, est, il est pour là où tu veux, pour, vu que tu votes pour lui. Mais après, après, il va être surtout pour la répression. Parce que la première chose qu'il a fait, c'est dire aux flics qu'ils avaient d'accord de faire des manifs et qu'on qu leur donnera ce qu'il faudra. Alors, je ne vous dis pas la répression sur Mélenchon. Parce que la répression, quand en plus, c'est des mecs qui se disent en plus de gauche, c'est encore plus pire. Je préfère euh, voilà, me faire un tubé de face que de dos. tu' et, et Alors, par rapport à ça, c'est très bien ce que tu viens de dire, Claude. C'est-à-dire que moi, j'ai été... Déjà, euh, manif... c'est peut-être un peu machiste. Oui, mais j'étais à la manifestation. Est-ce que c'est Théo... très bien ce que tu viens d'écouter Est-ce que c'est pas une phrase machiste un Non, peu... parce que ça se réfère à ce dont oh elle a parlé. Ah, je, ça ça je sais pas Je sais pas donc, je, je sais pas Je, non, je pas, sais pas Non, mais je sais pas La question non, se non, pose je la que, je Et pense je pense qu'il faut répondre à cette question. Alors, cette phrase est-elle une phrase machiste Parce que si elle avait Si dit. Alors, écoute-moi, Pierre, tu as tout à fait raison. C'est la phrase que je viens de dire à, à Claude, ouais, ouais. est-ce est, est qu'elle est sexiste aussi ah, Je me demande. Eh bien, demande-le toi, mais moi je ne pense pas. Ouais. Et donc, moi pour revenir à Théo et au ouais. coup de matraque horizontal, ouais. il y avait une manif qui a été organisée, il y avait la CGT, il y avait, la... et puis, enfin, il y avait tout plein de grosses assos. Mmh. Moi j'ai trouvé ça bizarre, c'est pour ça que je m'y suis rendu. Euh... Et et tout tout à coup, attention. le message c'était que par rapport à Théo, c'était scandaleux, ce coup de matraque horizontal... Donc c'était déjà une violence choisie. On ne parlait pas de toutes les violences qui étaient faites euh, aux citoyens avec euh, la police, la gendarmerie, la police municipale, la police nationale. Déjà on discutait ça. Ah, ensuite, à aucun moment, personne n'a remis en cause Michel Cadeau, le préfet de police de Paris. Personne n'a remis en cause M. Bruno Leroux, l'actuel ministre de l'Intérieur. Personne n'a remis en cause euh, M. Cazeneuve, qui me semble est Premier ministre. Et tout à coup, je me dis, merde, est-ce qu'on n'est pas en train de me faire euh, militer en rond dans un coin sur, sur, sur des conséquences euh, anecdotiques Et on, on élude le fond du problème. Le fond du problème, c'est que quand il y a des forces de l'ordre, il y a des gens qui donnent des ordres. Alors, des ordres. Et donc, il y a des... qui a donné l'ordre Qui a donné l'ordre et qui couvre C'est la CAF, c'est la CAF C'est peut-être la CAF. C'est la CAF parce que la CAF elle gère tout. Alors, il s'afflue, et l'ordinateur, il verse des, des indemnités aux gens, 400 balles, de temps en temps, et de temps en temps, ils envoient, voient, crac, fondrer les CRS, faut taper. Parce que l'ordinateur, il ne sait plus. Si tu veux, il est programmé. Il voit des gens, il voit des gens alignés, s'ils n'ont pas déclaré la préfecture, s'ils sont masqués, on ne sait pas qui c'est, il y a un système qui se déclenche, et crac, on envoie la police. Moi, je crois que c'est l'ordinateur de la CAF. Moi, non, moi, non, sérieusement. Ce si, que, que, que, que je, je sais, c'est qu'un un gendarme, parce qu'un gendarme, c'est un militaire, ouais. un militaire ne prend pas d'initiative. Un militaire obéit à des ordres. Bah, je sais même que parmi les militaires ouais. qui parfois exécutent des gens, ouais. ils demandent un ordre signé. Ah, et bah, et oui. qu'un militaire n'a pas le droit de tuer quelqu'un sans un ordre ah bah, signé du Premier, ministre, ah bah, du Premier ministre. Du Premier ministre. Quand il y a eu l'affaire du Rainbow Warrior, ouais. pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a eu la démission du. Premier ministre. Ah, C'est Il... la seule chose. Oui, exactement. C'est-à-dire que qu'on a eu un des frères de Ségolène Royal qui a été impliqué, et en fin de compte, on a tué un journaliste italien avec des explosifs, donc un attentat terroriste, oui, un attentat terroriste de l'État français contre des opposants au nucléaire. Et personne, aucun média ne l'a jamais présenté comme ça. Euh, on, on te parle du Rainbow Warrior comme si c'était la faute à pas de chance, alors qu'il s'agit d'un meurtre prémédité, exécuté par un membre oui. des forces armées françaises. Donc, mettons les choses à leur place, la toujours. La police et l'armée obéissent à des ordres. Oh, si un chien te mord, tu ne portes pas plainte contre le chien, non. mais contre son maître. Voilà. Et à aucun moment, toutes ces associations, et même la FDR, c'est-à-dire des gens qui sont censés, quand même, avoir un petit peu de sens critique, n'a dit, attention, arrêtons, le flic a mis le coup de matraque horizontal, c'est pas lui qu'il faut passer en procès, c'est qui donne des ordres, et qui, après, une fois qu'on te parle de dérapage, de, de, de bavure, c'est pas une bavure, c'est pas un dérapage, c'est couvert, c'est couvert et les syndicats et les états-majors des syndicats qui sont cuits chemises avec les partis politiques qui sont en train d'empapaouter l'ensemble du peuple français sur les prochaines échéances présidentielles, ils osent, ils osent appeler à des manifestations place de la République pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et donc moi je dis réellement, non, on ne réglera aucun problème en demandant la démission de M. Bruno Leroux, l'actuel ministre de l'Intérieur. Non, on ne réglera aucun problème en demandant la démission de M. Cazeneuve, l'actuel Premier ministre. Non, on ne réglera aucun problème en demandant la démission de M. Michel Cadot, l'actuel préfet de police de Paris. Par contre, par contre, au niveau du respect, au niveau du respect, parce que souvent on dit « zone à défendre », et moi je dis « zone à respecter ». Au niveau du respect des victimes, au niveau du respect de Rémi Fraisse. Au niveau du respect d'Adama Traoré, eh bien ça aurait un impact énorme. Ça aurait le simple impact qu'on dirait que le citoyen prime sur l'État. Le citoyen prime sur l'État. Eh bien aujourd'hui, non, le citoyen ne prime plus sur l'État. L'État peut assassiner un citoyen ou une citoyenne française en toute impunité. Et on pourra faire dix mille manifestations si les gens n'impriment pas qu'ils vont aller voter pour des gens qui ne le représentent pas, parce qu'ils n'ont pas le droit au vote blanc, qui n'est pas reconnu, que si demain on les tue dans la rue, et que c'est un policier ou un gendarme, et eh bien leur famille n'aura plus qu'à pleurer des grosses larmes. Et on te dit c'est un accident. Et en plus, les médias criminaliseront la famille... Parce que, bien sûr, ces gens-là vont se révolter. Ils ont perdu un fils, ils ont oui, perdu une donc, fille. Donc la moralité, c'est qu'il faut qu'il n'y ait plus d'État. Exactement. Donc, il faut qu'il n'y ait plus d'État et plus de matraque. Et des carottes de logique, peut-être. Mais je ne sais pas pour les carottes de logique. Mais c'est ça la moralité. Faut... Mais la, mo ouais. la moralité, tu ouais. as tout à fait ouais. raison. Tout la fait. matraque, ouais. combien ouais. se vend la matraque Quel est le cours de la matraque que, que, Quel est Pardon le cours du LBD 40 C'est-à-dire, il faut voir qu'un un CRS tout équipé, ça représente plusieurs milliers d'euros. Ouais. On nous parle de crise. Quand, quand, quand tu vois le, le mec avec son bouclier, sa matraque, euh, sa grosse bombe de gaz lacrymo et tout ça... Le contribuable, le contribuable français paye, je crois, 2500 euros pour tout l'équipement. Mm. Et quand on voit ligné avec marqué B, A dans le dos et qui sortent de grands camions et tout ça, hein, qui roulent à quoi au diesel, euh, c'est peut-être l'écologie. Et le quand ces gens-là sont mis en branle par rapport à des gens qui demandent le respect de l'environnement, qui demandent à ce qu'on ne bétonne pas des terres agricoles, comme à Notre-Dame-des-Landes, et, et depuis des décennies, est-ce est qu'il n'y a pas là quelque chose d'atrace Mais est-ce qu'il ne faut pas les bénir les forces de l'ordre, comme à Ferry quest n'est qu pas précurseur de quelque chose C'est-à-dire, on va aller avec les forces de l'or, je ne sais pas ce qu'en pensent les féministes, le choc, mais je me demande si on ne peut pas les bénir avec, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on les asperge d'eau en disant Encore que. Légume. Encore un légume. En, ouais, en, en disant 15 9 sort de ce corps. Voilà, peut-être. Qu'est-ce que tu répondras à ça Peut-être. avec du vin rouge, un euh... délirant, mais le plus... ça serait le plus beau, effectivement. Et... Personnellement, j'ai essayé plusieurs fois oui, euh, oui. d'aller vers les forces de l'ordre, ben, ah, euh, oui. les bras ouverts, ouais. avec le sourire, et, pour essayer de leur faire euh, réaliser euh, l'horreur de leur, de leur mission et combien ils, ils obéissaient à des destructeurs, à des criminels euh, actuels et futurs, quoi, devant les générations futures. Mais pour le moment, ce n'est pas évident. Non, hein, si on... tu as répondu, oui, ça n'a pas été un succès S ou... ouais, non. On... non. Quelquefois, si. Ouais. Quelques... Heureusement, quelques petits sourires, quelques petits acquiescements ouais. euh, imperceptibles, mais euh, quand même que tu, que tu ressens. Mais euh, enfin, ils n'osent pas encore. Oui, Il pas encore, mais mm. je pense que Parce qu'en La... fait, on, on, peut ça, joueur, joueur, on ben devrait peut-être faire être... des âmes devant chaque comme Oui, mais on ne choisit rien. Vous savez, personne ne choisit rien. Moi, je suis là parce que je pourrais être ailleurs. Mais peut-être peut qu'on pourrait faire des arbres dans le commissariat de police. Je ne sais pas, c'est-à-dire, je ne sais pas trouver un dispositif de, de faire des jardins autour, je ne sais pas, mais jardins, moi, j'aime pas trop, ça fait un peu goulag. Voilà, on plante que on des fleurs. De voilà, peut-être ça, c'est peut -ce, ça. -ce que tu non, dire. non, moi, je voulais dire un euh, truc, oui, oui, je voulais dire un à savoir que bon, les, les policiers, c'est un peu comme ceux qui sont dans l'armée, en fait, ouais. ils ne réfléchissent pas. Ce sont un peu des automates. Hein. Ouais, mais tout le monde. Donc voilà, non, monde. mais je veux dire, attends, ouais. hein, donc il ne faut pas s'attendre quand même ouais. à... Hein. Oui, mais tout le monde, personne ne réfléchit ici. Si tu réfléchis, toi Je ne sais pas. Moi, je ne réfléchis pas beaucoup. <rire> c'est tout, c'est tout. c'est tout. Mais toi, tu réfléchis avec, tu réfléchis, non Non, mais je, moi, je commence à avoir... Euh... Ouais, tu réfléchis pas. non, mais c'est quoi Là il est très fatigué. Et toi, tu réfléchis, Roger Alors, Non, mais... moi, moi, moi, je ne je réfléchis pas. Moi, je ouais, ressens. Ah, ouais. Je ressens. C'est-à-dire, le 1er mai, je n'ai pas réfléchi. <rire> Je pas réfléchi, je me suis pris du lacrymo plein la gueule. J'étais le seul, c'était à même les Black Blocs qui étaient derrière, ils essayaient de me tirer pour me mettre en arrière, parce que j'allais vers les gendarmes, parce que le 1er mai, ce n'était pas la police, c'était les gendarmes, qui nous aspergeaient, et je leur disais, appelez-moi Michel Cadeau, le préfet de police, pour faire en sorte que le défilé soit plus coupé en deux. C'est scandaleux, c'est le défilé du 1er mai. Pourquoi est-ce que vous avez coupé le défilé en deux, pourquoi est ce que vous nous gazez alors que le, le, le défilé est complètement euh, non violent? Et moi j'étais en face, c'est-à-dire j'allais et, et je disais et le, je disais au gradé vas, Vas-y, appelle le préfet, je veux avoir le préfet au téléphone, je veux que vous cessiez de couper le défilé. Et rétrospectivement, il n'y a pas de courage. Si j'avais pensé, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est essentiel de faire ça. Le citoyen doit bien comprendre Donc, que c'est à, lui... à lui de donner des ordres à la police. C'est-à-dire que quand la police fait des exactions, le, le devoir du citoyen, c'est d'aller vers le gendarme mais, mais, et le policier oui. et de lui dire mais, mais, moi, mais, moi, je suis citoyen, mais, mais, mais français, je te donne. Mais, mais justement, est-ce qu'on ne pas payer un argent Mais, pas mais je suis totalement d'accord avec Roger. Le seul ton à avoir avec vous eux, c'est l'autorité. Totalement d'accord. J'y ai cru à une époque que oui, on peut discuter. Il y a le flic gentil, il y a le flic méchant, etc. Ah oui, c'est sûr, quand ils nous nassent avec Asna, on parlait à la défense. Oui, il y a ceux qui viennent nous marcher dessus nos gazés, etc puis il y a les petits jeunes pas encore rodés qu'on met plus loin pour calmer les gens qui sont juste en, en train d'être publics mais en réalité ça sert à rien de parler gentiment oh, vous avez des enfants vous même etc mais ça sert à rien moi je cause plus je leur couvre plus, je n'ai pas à leur parler, à part, comme vient de dire Roger d'ailleurs, euh, oui, leur donner des ordres, qu'est-ce que vous foutez là, vous ne devrez pas être là-bas, etc. Et Mais, parce que de toute façon, s'ils ont un ordre qui suit, qu'ils doivent me tapasser, ou euh, mettre... Euh, ils le feront, sachant en plus que 80% euh, sont des gros racistes qui votent le FEN, je pas besoin de leur parler. J'ai pas à leur parler. Ça fait, ce, sont les, ce sont les chiens du capital. Alors, non, 80 pour fin, je crois que... Ouais. Moi, moi j'étais un, rares... un des rares à publier sur Sanu Réseau le, le tract de l'abominable syndicat Alliance de la police qui avait exigé une semaine avant, avant le, la, la tuerie à Charlie Hebdo, ils avaient exigé que soit retirée la protection au journal Charlie Hebdo. Et ils l'ont obtenue du gouvernement. Et ça, c'est le syndicat Alliance. Et pareil, dans la manif qu'il y avait la dernière fois euh, par rapport aux violences policières, personne n'a demandé la dissolution du syndicat Alliance. Et moi, je suis, je suis très clair. Je demande la dissolution du MEDEF, la dissolution de la FNSEA, la dissolution du FN, la dissolution du syndicat Alliance. Car Je dis, à partir du moment où on ne, on ne demande pas très clairement que les structures, <rire> les structures institutionnelles du fascisme euh, ne soient pas dénoncées au niveau mais des non. institutions, on est complice. Oui, mais, voilà. non, mais, si on, mais, mais elle devrait y un... aller à la convocation mais... quand on la convoque. Est-ce que ce serait totalement utopique qu'on devienne tous policiers, bah en fait mmh. <rire> parce, que, <rire> parce que si on intègre tous les, les structures de la police, je ne sais pas, c'est un peu un <rire> si on intègre la, la structure, peut-être qu'on doit tous devenir policiers alors peut-être que dans la, mais je sais pas parce qu'il y a des services d'ordre de la CGT. Alors je vais te, je vais te répondre. Parce il, y a, il y a même des services d'ordre de la fédération anarchiste. Alors. Enfin, ça c'est pas, pas de la calomnie, Non, c'est pas de la calomnie. mais là c'est une histoire réelle ce oui, que oui. tu dis. Oui oui. Alors parce que s'il y a des services d'ordre de la fédération anarchiste, pourquoi c'est peut-être qu'on devrait faire une police euh, populaire alors, alors attends, je dis juste ça. Mais qu'est-ce que ce serait qu'une police populaire C'est ça, c'est ça la question. Euh, ou alors on supprime la police, mais si on supprime la police, est-ce qu'il y aura encore des délinquants parce que je ne sais pas s'il y a un délinquant... Ben bah non, parce que s'il n'y a plus de police, il n'y aura plus de délinquants. Bah, c'est quelqu'un qui... Oui, mais c'est ceux qui sont au pouvoir, les délinquants. Qui... Bah, c'est ce que je te dis, s'il n'y a plus de police, il n'y a plus de délinquants. Bah, qui... bah, Pour délinquant. bah, moi, c'est pareil. Je vais répondre à ces deux questions, c'est très intéressant, parce qu'il y, y a des sociétés sans police, la, la, la majorité des sociétés humaines étaient sans police, et pourquoi elles étaient sans police Eh bien c'est très simple, à partir du moment où il y a un très faible écart... Euh, de revenus dans les populations, il n'y a pas besoin de police, ah, oui. parce que, en fin de compte, les, les, les, les problèmes, la violence naît de l'injustice, l'injustice est le terreau de toutes police. les violences, et à partir du moment où tu as une société égalitaire, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas besoin de police, il n'y a pas ouais, besoin de prison. Ouais, ouais. Ouais. Et, oh, nous, avons, nous avons plusieurs personnes qui nous suivent là ce ah, soir. Oui, oui, c'est oui, oui, un oui, oui. franc succès. Et euh, pour euh, Radio Anarchiste, Radar. Et il y a oui, Sophie Dourari qui dit ils n'ont pas le choix. Ils sont les esclaves du gouvernement eux-mêmes et sont avec nous beaucoup d'entre eux. Mais ils ont aussi des familles à nourrir. Ah, c'est triste oh, tout ça. Faudrait qu'ils soient plus nombreux pour que ça marche. Je suis désolée, à partir d'un moment où tu fais un non, boulot, ça, où tu peux frapper pas. les Parce gens, fallait, où tu qu il qu il peut... où as vraiment quelque chose à faire, falloir. à leur intégrité physique, à leur liberté, là c'est un choix. Je suis désolée. Tu n'as pas d'enfant, sincèrement. Oui, mais alors le deuxième point, ce que tu disais, Pierre, d'infiltrer la police, eh bien, moi, quand j'étais à la manif contre les violences policières, il y a une femme qui travaillait à la préfecture de police, donc qui était pervenche, elle dit, moi, pendant des années, j'ai foutu des dents c'est-à-dire j'étais la femme qui vous emmerde quand vous garez mal votre bagnole, et elle dit, après, j'ai subi des actes de racisme et de sexisme tels parce qu'elle était d'origine nord-africaine, qu'elle est obligée de quitter la police. Oui. Oui, donc c'est un livre, et d'ailleurs, elle l'a écrit en 2011, elle l'a sorti, oui. d'accord Et donc, c'est une Tunisienne, bon, je me rappelle elle son la nom, oui. ok Et donc, pendant l'année de la révolution tunisienne, elle est venue présenter son livre, et son livre qui s'appelle « L'homerta dans la police ». Et donc, elle a dénoncé l'harcèlement, elle a failli même se faire violer, manana, manana, voilà. Donc euh, si vous voulez lire le livre, le livre existe et il s'appelle Lomerta dans la police et c'est une euh, ex, bah, elle rentière, était ouais, voilà, dans le corps euh, de la police, elle était dans les bureaux mais elle était harcelée et elle a même travaillé dans, comment on dit, dans la police des frontières et elle a dénoncé même quand il euh, y avait les expulsions. De, bah, de, de trucs, de clandestins, nanani, nanana. Donc, on lui ordonnait aussi de. Elle a vu, elle a vu pas mal d'agissements, le gazage, le... enfin, voilà quoi tout, tout ce qui peut, voilà quoi, tout ce qui peut concerner les expulsions et des expulsions bien. Mais c'est très intéressant de voilà. comprendre que. Et donc, elle dénonce. Police, lisez le souffrir. livre, il est très intéressant et il date de 2011, l'omerta dans la police. Je, je, Attends, Asna. Je, je vais prendre la parole. J'ai oui. juste un, une chose à dire. Ouais. Euh, bah, ouais. Je remercie euh, Asna pour, ah, pour euh, ton partage par rapport à la littérature. Euh, moi, je voudrais faire un, une petite parenthèse sur euh, la radio radar. Radar, en fait, c'est un palindrome. C'est-à-dire que c'est un mot qui est lisible dans les deux sens, Isli à l'endroit ou à l'envers. Ça marche aussi avec les phrases. Donc j'ai une citation de Victor Hugo euh, sous les yeux. Donc, la marine en ira mal. La marine en ira mal. Ouais, en ira mal. De Victor Hugo. Hugo. Est-ce que c'est une pause littéraire ou... Bien voilà. sûr, c'est dans les deux sens, un palindrome. Excellent, Marc, excellent C'est vrai qu'avec ah, la marine, bon. on est pas <rire> C'est Marc, notre, notre caméraman. Ouais, mais alors, je ne sais pas vous pensez de ça, est-ce qu'on est qu fait une pause littéraire, parce qu'on parle de la police ou parce que là, notre ami Asna nous parlait d'un livre, merta dans la police. Bon, on était sur la police. Je comprenais, je comprenais assez bien euh, l'histoire, mais mais pourquoi après apparaît Victor Hugo bah, bon, Moi, moi, j'ai jamais eu de sympathie pour alors, Victor Hugo. Je, je vais t'expliquer. Moi, j'ai de de sympathie pour Victor Hugo. Ah non, pas moi. Ah non, monsieur, c'est un flic, Ah non. Quand même, Jean mais Valjean, je c'est un flic! Je comment vous pouvez être pour Victor Hugo? T'es pour Victor Hugo aussi? Mais c'est un flic! Mais c'est un hyper flic! Il y avait pas que le flic. Non. Mais comment vous pouvez défendre Victor Hugo et être contre non. la police? Alors, mais c'est un hyper flic, Jean Valjean et toute sa clique, là! Alors. Ouais, ben là, là, vous se décevez, hein. décevez, là Oui, mais ben, ben, moi, je, moi je, préfère être, je préfère être décevant plutôt que de juger avec mes critères actuels quelqu'un qui a vécu une autre époque. Mais il a vécu quoi Victor Hugo a été, un un homme, a été un homme qui a milité pour l'abolition définitive et universelle de la peine de mort. Oui, mais pour les Blancs. Et son fils pour les même a été pas pour les chiens. en procès et a été emprisonné pour ses positions contre mais les Mais pas pour les cochons, il était d'accord pour qu'on tue les cochons. Victor Hugo a été mais un des ah, rares qui a défendu les gens de la commune ah, non. pour qu'ils puissent se revenir ah, une Ah non, non, non, non, non, non c'est pas vrai. Si, ah non, mais si. c'est pas vrai. Oui, il mais, revenir, si, mais, si. oui, mais avec des trucs bidons. Il leur a dit, mais non, mais là, là je peux pas le laisser dire ça. C là, c on croirait, on croirait, on entend que Georges Marchais. Victor Hugo... Victor Hugo a milité pour que des gens reviennent de, du bagne, mais il n'a pas empêché qu'il aille au bagne. C'est comme Éric Pétain. C'est comme Éric Pétain. Il, il a dû dire à Valais ou je ne sais pas quoi bon, voilà, c'est un scandale. Il a dû dire à Valette bon, Si tu fais un travail d'intérêt général de, de porc biologique, tu as le droit de revenir en France. Monsieur, c'est un scandale. Voilà. Non, c'est un scandale. C'est fou, monsieur. Voilà. Je vais dire autre chose. Eric est extrêmement fatigué. Il oui, euh, y a, y a, y a ah, il un quart d'heure, il a dit bon. euh, J'irai bien me coucher parce que bon, ouais. il, a, il a eu un planning très, très chargé. Euh, il a un petit coucou d'un ami commun qui avait fait à manger. Donc, à la Fois, tu peux dire aussi bonjour à tous les amis de la Vallée d'Aoste parce que je pense qu'il y a. Parce qu'en plus de ça, vous mangez. Traînent. Oui. Non, parce, parce que au lieu, parce que pendant que tu, tu fais partie des gens à la fin du jeu. C'est comme les gens qui ont donné le Christ et après ils sont allés manger. Non mais c'est incroyable. Et ils reprochent à Judas d'avoir donné le Christ pour pour dix balles de finances et les autres connards Mathieu et la clique non seulement ils mangent et après ils dorment. Oui. Mais c'est incroyable et vous êtes pour Victor Hugo. Mais je retire ma participation provisoire à Radio Machin Radaroc parce que c'est pas possible. C'est pas possible C'est un scandale C'est un scandale voilà. on ce que devenir... vous, monsieur le cabin Ah oui, alors, attends, là j'ai un problème, j'arrive plus à tirer le câble. <rire> eh, eh, Bruno, qu'est-ce que tu disais Non mais, c'est un scandale, notre ami, ouais. Pierre. Bon. <rire> Pourquoi c'est un, un scandale Parce que, il a raison, mais... Euh... On n'est pas là pour manger, euh, autre chose. Manger. Ah, écoute, <rire> je... Manger. Attends, attends. Que veux-tu manger On n'est pas là pour manger. On est là pour faire une radio, on n'est pas là pour manger. On boit des coups parce que c'est un endroit où on, où on a un souci de gentillesse, de, de, de convivialité, que les personnes qui nous hébergent, qui nous hébergent on boit un coup, bon, c'est normal, mais c'est purement conjoncturel. Moi je viens pas là pour boire des coups, je viens là pour parler. Bon, et ceux qui mangent, et ceux qui dorment, n'ont pas leur place ici. <rire> Voilà. Choses, voilà. Oui, moi ce que j'aime chez, chez Pierre, c'est l'autocrate le plus sympathique que je connaisse. Voilà. Donc on, a, on arrive, Eric t'inquiète pas, on arrive à 20h30, dans 3 minutes, minutes c'est la fin, et donc moi je, je vais... Il enfin, y a plusieurs personnes qui sont en ligne en fait, contre, à lui, ouais, est, euh, oui, des oui, questions. Non, il ne pose pas de questions, qui parce c'est euh, euh, le gouvernement qui tire les ficelles, il y a une personne oui. qui dit bah, ça. Oui, ah, ah, ça. Qui tire les ficelles Donc, il y a de parler du gouvernement, donc, voilà, voilà. Qui tire les ficelles ah, C'est Même n'importe quoi. Si tu aurais un message à faire passer, tu croire se battre chaque jour, bien sûr, pour chaque personne opprimée, pour chaque euh, mètre, euh, chaque morceau de nature, chaque arbre, chaque euh, je crois qu'on arrivait à un point où tout, tout arbre sauvé et, par rapport à, à leur monde de béton et de pollution et de destruction, puisqu'en fin de compte, euh, c'est ça, euh, ce système dans lequel on est est un système euh, destructeur basé sur un, un instinct de mort. Euh, et On est arrivé presque au point ultime puisque cette destruction concerne la planète elle-même qui bientôt ne sera plus capable de nous nourrir et de nous faire vivre. Donc, merci frère à... d'arbre. Yes. Merci. Bon, ben, moi on arrête pas de manger. Et moi, ce que je veux dire surtout, c'est que ils arrêtent Eric, de manger, c'est déjà ça. Eric, c'est la gentillesse. C'est-à-dire que ah, ça, vrai. moi, je ne connaissais... Ça, je n'en avais jamais rencontré. On ne peut pas en dire de tout le monde. Il y a encore ça, quelques, il y a quelques années. Et, et en fin de compte, quand je l'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un sourire, euh, quelqu'un de disponible, euh, quelqu'un qui n'est jamais méprisant ou condescendant vis-à-vis -vis des gens, et ça c'est rare. Et qui n'est pas machiste. Qui n'est pas machiste, et qui, et, et, et, et qui va avoir le courage d'être candidat des législatives. Je te souhaite vraiment bonne chance parce que tu vas déparer avec le stock. Hein. Ben, J'espère bien où il est De ouais. toute façon... Euh... Je ferai ma campagne à vélo et à pied, avec le minimum de moyens. Je vais même peut-être euh, m'abstenir même de faire des bulletins pour ne pas gaspiller de papier, sachant que tous les électeurs peuvent voter avec un papier blanc sur lequel ils écrivent euh, le, le nom. nom du candidat et de, et de la candidate. On, se, on, se, on est en binôme maintenant. Alors il faudra qu'ils écrivent eric Pététain, Pétoff ou l'Indien euh, Ben, euh, je crois que l'État civil, enfin les lois doivent euh, obliger à écrire le nom de l'État civil, là. Voilà. je pense, pour que ça soit Alors la... un accent, parce que moi j'ai vu justement, au niveau de l'État mmh. civil, Pététain. Alors moi je l'écris avec des accents sur les deux oui, et oui. en fin de compte j'ai vu que sur Wikipédia il n'y a pas d'accent sur les E, ça se prononce comment Pététain, Pététain, Pététain <rire> Ben on dirait les enfants prononcent Pététain euh... Mais l'état civil, c'est peu de un, hein, il n'y a aucun accent. Hein. Aucun accent. Voilà. Mais c'est plus marrant de dire pététain éteint que peut-être. Donc euh, c'est plutôt ça. Et le jeu de mots de pétoff, ça vient de pète éteint, donc c'est pététain. éteint. Eh bien, tu as eu le mot yes. de la fin. Il est <rire> 21h30 et je dis cette sixième émission radar. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça ah oui. de mieux en mieux. Hein. À la semaine prochaine. Merci. Bon bon pas plaisir. Plaisir. Il y a une dame qui monte Merci. et qui est pas grave,